J'ai écrit ce livre que j'ai intitulé L'adolescent en vœux » pour marquer tout le dynamisme que je, que je sens dans l'adolescence, qui, qui est important. Euh, j'ai écrit ce livre parce que j'ai eu envie de faire part de, de ma conception de l'adolescence, que j'ai acquise euh, au fil de longues années euh, de travail auprès d'adolescents. D'une part, des adolescents... Euh, dans le cadre de la protection de la jeunesse, des adolescents que l'on dit délinquants j'avais commis ah, plusieurs délits, et d'autre part, des adolescents que j'ai rencontrés dans ma pratique de psychanalyste en privé. Alors, je dois dire que le, le point de départ a été ce travail avec les adolescents délinquants, parce que je me suis vraiment toujours demandé, au fond, quelle est, le, quelle est la valeur de, de, de, de, du fait délinquant pour eux. Qu'est-ce qu'ils cherchent à travers ça Alors il y a beaucoup de théories là-dessus, mon livre ne, ne s'attarde pas du tout à cela. Euh, je, je, moi je l'ai toujours pris comme étant une tentative d'inscrire quelque chose de, de, de, de leur désir. Tentative bien sûr très maladroite, tentative qui ne réussit absolument pas en tant que telle, en tout cas là le fait délinquant en tant que tel n'inscrit pas du tout cela n'inscrit pas leur désir, mais il y a une tentative, il y a quelque chose qu'ils cherchent. Et donc, euh, dans mon travail, j'ai essayé de, de traduire cela euh, par des, dans, dans des actes concrets pour qu'ils essayent de découvrir un petit peu quelque chose d'eux-mêmes qu'ils ne pas soupçonner, tout en cherchant à, à le mettre en acte. Et donc, évidemment... Le, Quelque chose d'important dans la délinquance, c'est que la délinquance, on, on la confond souvent, enfin on utilise souvent pour le terme de délinquance, on parle tout aussi bien de transgression. Or je trouve que la transgression est quelque chose qui est intimement lié à la subjectivité. La subjectivité c'est quelque chose de dynamique, c'est pas du tout quelque chose de statique. Et donc la transgression est un des éléments qui intervient pour y créer du nouveau, à mon sens. Alors je me suis dit, à partir de là, je me suis dit tiens au fond... Euh, pourquoi la, la, la trans, dans, dans l'adolescence, la, la, la, la transgression est quelque chose de très vivant. Hein. Euh, S'il y a un âge auquel on, on est facilement poussé à, à transgresser, mettez beaucoup de guillemets à transgresser, hein, en fonction de ce que j'ai dit avant, euh, c'est bien l'âge de l'adolescence. Et donc à partir de là, euh, j'ai essayé de, de réfléchir à de, en quoi la transgression concerne finalement tous les adolescents. Hein, et tous les adolescents en train de, de, de, de réfléchir, enfin de réfléchir, le mot n'est pas bon, en train de d'essayer de, de, de trouver quelle est leur subjectivité de quoi elle est faite. Hein, pour essayer de trouver leur singularité et, et leur place dans le monde. Voilà. Voilà de quoi traite ce livre en passant par toute une série de de, de de situations, d'événements qui sont euh, présents dans l'adolescence, euh, peu ou prou chez chacun. Alors, je pense que c'est un livre qui peut s'adresser également à des adultes, peut-être même à des parents, au sens où l'adolescence, ce n'est pas qu'un moment difficile pour l'adolescent, c'est un moment difficile pour les parents et un moment difficile pour tout adulte qui travaille avec des adolescents. Difficile non pas uniquement dans la relation à l'adolescent, mais également dans ce que ça peut susciter chez l'adulte comme questionnement, comme renouvellement de questionnement euh, sur des choses par rapport auxquelles il a pris déjà des positions, par rapport auxquelles il a pris des décisions en son temps, mais qui reviennent d'une certaine manière à ce moment-là et qu'il s'agit pour lui de traiter pour lui-même. Voilà. Ce qui n'est pas toujours simple, euh, les parents sont bien placés pour le savoir. Alors euh, voilà, donc ce livre parle de tout cela et, euh, et, et tente de le faire à partir d'une expérience, je vais dire, d'éducateur, d'accompagnateur d'adolescents, euh, d'une part, d'autre part à partir d'une pratique de la psychanalyse et euh, qui m'a servi à tenter de conceptualiser mon travail. Euh, mes conceptions, mais de les conceptualiser de et d'en de de, rendre compte d'une façon qui soit abordable par la, le plus possible de deux personnes.